Je travaille avec Eco Library depuis à peu près euh, 3-4 mois Et l'école euh, Library est une euh, librairie multilinguiste et on vient dans les camps euh, autour de la scène voire un peu plus loin. Là c'est un camp 1h30 d'Athènes à peu près. Et euh, moi je suis surtout là, on soutient aux euh, activités, on a des activités pour les enfants, des activités artistiques, créatives, on fait des shekers, on fait des bijoux, de la peinture, du dessin projets surtout la plupart des enfants dans les camps pas à l'école c'est toujours une grande joie pour eux de venir trouver quelque chose Donc là il y a beaucoup de vent il fait froid mais du tout les euh, et là, écoutes, là, on peut trop de trop à trop trop trop trop trop trop de trop trop de fonds, donc n'hésitez pas à, à donner ce que vous